Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été pas prévue au programme mais tout simplement un petit, une petite analyse d'un personnage que j'avais déjà évoqué lors de la précédente cinématique et analyse de cinématique de Diablo 4 à savoir Inarius. J'avais parlé un petit peu dans la vidéo à un moment donné un, du, du visuel en fait hein, tout simplement du concept art qui est magnifique d'Inarius, j'en avais parlé sur Twitter et je m'étais dit c'est dommage en, fais, en plus je fais référence à cet élément là mais il n'est pas disponible sur Youtube donc je me suis dit bah on va se faire une petite vidéo, voilà, comme ça euh, je, peux, je peux vous donner un petit peu de contenu euh, sur Diablo tout en parlant d'un enfin, concept art qui est absolument magnifique. Alors malheureusement je ne sais pas quel est le nom de l'artiste, mais euh, ce qui est sûr c'est que c'est un taf et de toute façon c'est un travail de concert, puisque on va parler euh, donc d'un artwork et qui dit artwork dit, pour faire un petit rappel quand même, que bien sûr il y a un artiste, voire plusieurs artistes qui ont bossé dessus, puisque l'artiste va prendre aussi certains échos, potentiellement un autre va, va faire le fond, etc. Et euh, en l'occurrence il y a aussi des euh, scénaristes, alors quand je dis scénariste c'est le terme assez générique, parce qu'il bon, peut y avoir plusieurs équipes, qui ont bossé sur le concept, qui ont bossé euh, sur justement la réalisation pour essayer d'apporter justement euh, les touches de l'or, les touches de justement de, de scénario, Concernant le personnage et de voir un petit peu personnaliser un petit peu son, son équipement, qui est ensuite mis euh, en scène grâce à l'artiste en fait. Et donc, eh bien, ces concepts art sont extrêmement importants puisqu'ils véhiculent des idées. L'idée, c'est que en tant que euh, viewer, en tant que joueur, eh bien, en voyant le personnage, eh bien, même sans connaître toute son histoire, eh bien, l'armure, le concept commence à parler à sa place. Derrière, c'est sur les paroles prononcées par le personnage vont nous amener à nous faire une idée un peu plus claire de la situation, de ses ambitions, de ses de ses envies, etc. Mais en fait, l'armure doit déjà être assez révélatrice et de nous donner des informations. C'est à ça que sert un concept. Et pour le coup, eh bien, l'artwork d'Inarius est absolument magnifique. Déjà superbe, mais en fait. La, la grande particularité de cet artwork, je trouve, donc c'est un artwork officiel de Diablo 4, qui avait été montré notamment pour... Euh, qui aurait dû, probablement dû être utilisé pour une Blizzcon qui finalement a été utilisé pour... Euh, C'était un, un, un événement artistique au, auquel participait Blizzard, euh, j'ai oublié le nom, mais qui euh, s'est passé du coup en 2022. Et il euh, y a de grandes chances que ça devait être peut-être la Blizzcon Line 2022. Mais au final, Là-dessus, ce n'est que des suppositions, mais en tout cas, pour revenir sur Inarius, ce qui est très intéressant, c'est que son visuel dénote pas mal par rapport aux autres anges. On rappelle, Inarius ne fait pas partie du conseil des Anguéris, donc il n'est pas l'un des cinq archanges qui dominent les cieux. C'est un ange, voire archange, qui reste extrêmement important, et euh, en tant que fondateur, bien sûr, de sanctuaires et autres. Mais ce qui est intéressant du côté d'Inarius, eh c'est qu'il a quand même été dans un rang assez important dans les Armées de la Lumière à tel point qu'on sait pas encore est-ce qu'il va récupérer son titre d'archange ou quoi que ce soit mais du coup ce qui est très intéressant c'est que euh, bon on a évidemment la capuche euh, sans visage que représentent les anges hein. évidemment ces ailes euh, ces ailes cette espèce de halo lumineux les anges très très spécifiques à l'univers de Diablo mais nous avons donc déjà au niveau de son armure aussi une armure qui permet de partir euh, en guerre pour les, euh, pour les anges mais qui va abriter aussi leur forme lumineuse à l'intérieur quand il saigne, rappelez-vous la cinématique de Diablo 3 avec Imperius qui se fait empaler par Diablo, eh bien, c'est une espèce de, de, de lumière liquide en fait, hein, qui coule de l'armure. Et en fait, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'apparence d'Inarius, on voit qu'en fait, eh bien, déjà au niveau des motifs, on a une armure beaucoup plus terne, euh, qui pourrait rappeler un petit peu maltel même si maltel est beaucoup plus filiforme. Inarius a à ce niveau-là une apparence un peu plus... enfin une armure un peu plus épaisse, qui représente un petit peu plus le, le combat dans lequel a été versé Narius. Il a fait euh, l'éternel conflit, et c'est d'ailleurs l'éternel conflit qui l'a, euh, on va dire, euh, blasé, hein, qui l'a rendu, euh, qui rendu euh, lassé par euh, ce, ce conflit éternel, et qui a choisi de trouver une opportunité pour pouvoir euh, avoir la paix, en fait. Hein, la, la, paix a, quelle, la paix à laquelle il aspirait tant. Euh, et c'est la création de sanctuaire qui va déboucher de euh, cet acte de rébellion. Au final, ce qui est intéressant, c'est que son armure pourrait faire un peu plus écho à Imperius ou Tyrael, mais là où Imperius représente la valeur et une armure extrêmement flashy, extrêmement brillante, extrêmement euh, luisante, Tyrael, pareil, a une armure... Lui qui est un peu plus blanche, un peu plus blanchâtre, là où Imperius est un peu plus doré, il hein, y, y a des dorures un peu de partout, qui représentent son statut de, de la valeur, de la, la bravoure martiale, etc. Du côté de Tyrell, la justice, donc on a une couleur un peu plus euh, neutre avec le blanc, et qui représente aussi bien sûr les anges, hein, souvent on, est, on les associe au blanc. Donc on a une armure assez terne au final, pour un ange. Pour représenter quoi Eh bien, le fait que c'est un ange qui a choisi de euh, combattre aux côtés de démons et qui a choisi de s'exiler et qui a choisi euh, qui a pris comme épouse une démon, à savoir Lilith. Donc, Lilith qui est devenue euh, son épouse. Et donc, et eh bien, on a une armure beaucoup plus terne. Ce qui est très intéressant aussi, par rapport à ce concept art, j'aurais peut-être dû en parler un petit peu. Comme c'est Diablo 4, il y a des chances que ce soit l'ancien, euh, que ce soit le le, le concept, un concept euh, vieux ou neuf, moi personnellement, j'aurais tendance à considérer que c'est l'apparence enfin, dans laquelle on, a, on le retrouvera pour Diablo 4, même si effectivement, la cinématique de Diablo 4, on ne sait toujours pas vraiment au niveau euh, du temps, la temporalité, quand est-ce qu'elle se passe Est-ce que c'est un flashback Est-ce que c'est euh, le futur de Diablo 4 Ça me semble étrange. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Diablo 4, la cinématique, eh bien, on n'a pas de plan euh, vous pouvez la re-regarder si vous voulez, il y a un seul et c'est vraiment un micro-plan où on voit vraiment Inarius de la tête aux pieds sinon c'est que des plans où on voit plutôt le haut du buste euh, ou quand on le voit vraiment de la tête aux pieds c'est de très très loin, pas vraiment de, de près comme là euh, avec cette image donc ce qui est très intéressant c'est que et eh bien ça nous permet notamment en cachant le, le haut en fait du buste par le, le bas du buste pardon, par le, le bas du corps eh bien vous avez une armure un petit peu plus nette, alors que le bas est beaucoup plus terne. On a également sa tenue qui est déchirée, etc. On va voir après ce que cela signifie et ce que cela peut signifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le haut, ce qui est pris dans la cinématique pour nous montrer vraiment un ange, un petit peu euh, comme on pourrait le représenter avec Tyrell ou, ou Imperius, eh bien c'est plutôt la partie haute qui est déjà un petit peu plus claire que la partie basse qui est extrêmement sombre. Je veux dire vous ne prenez que cette partie là, honnêtement on pourrait vous dire que c'est un démon, il hein. n'y euh, aurait pas de souci. Donc on pourrait tout à fait le, le, le considérer avec un démon et la couleur rouge plus noir plus doré, c'est vrai que euh, ça fait pas très angélique, hein, ça fait pas très angélique. Et donc eh bien euh, voilà cette armure déjà rien que pour, par ses teintes de couleurs nous, nous signifie nous apprend quelque chose bien entendu le côté euh, copain copain avec les démons. Ce qui est intéressant aussi c'est du coup comme je le disais le fait que son armure est enfin euh, son, son, son, sa tenue est un petit peu défrichée un petit peu euh, il y a eu du laisser aller, on va dire. Il n'a pas été, euh, il n'a pas été, <rire> il n'a pas été chez le teinturier depuis un moment. Et ce qui est intéressant, et eh bien, c'est pour rappeler aussi la condition d'Inarius. Inarius, ne l'oublions pas. À l'issue de la guerre du péché, il a perdu face euh, à un de ses enfants, un de ses descendants, à savoir donc Huldicane. Euh, Est-ce que j'étais en train de me dire Est-ce que c'est bien descendant, descendant ou ascendant Oui, oui, oui c'est bien descendant. Euh, et euh, et bien tout simplement. Avec la, la victoire eh bien Inarius a été euh, battu et a été forcé de capituler devant les anges et les démons. Et au final, à l'issue d'un accord, eh euh, accord entre les anges et les démons, il a été enfermé euh, dans les enfers, euh, chez tout simplement Mephisto, le seigneur de la haine. Il n'a pas trop kiffé, euh, il n'a pas trop apprécié le fait qu'Inarius euh, se tape sa fille. Donc, il l'a <rire> séquestré depuis lors, dans les enfers, dans le domaine de la haine, donc on peut imaginer qu'il a passé un sale quart d'heure, ce qui explique sa tenue qui est en piteux état, avec voilà, ses lanières, enfin, c'est censé être une espèce de bat-de-bure, hein, une espèce de, espèce de toge qui au final est en lambeau. donc ça nous montre vraiment le fait que voilà, ça, sa condition d'enfermement, sa condition sa d'otage, condition parce que c'est vraiment l'idée d'un otage hein, au final, un otage donné par les cieux. Et ce qui est intéressant au niveau de son armure, il y a euh, un autre point, un autre point, donc comme j'en parlais le côté démoniaque avec les couleurs au niveau du, du bas du torse, il y a cette dualité, hein, Inarius qui représente à la fois les, les, les cieux et les enfers, et le bas représente un petit peu plus les couleurs des enfers, là où le haut représente un peu plus les couleurs des cieux, notamment, et eh bien sa capuche hein, qui est euh, couleur blanche, mais encore une fois, même la capuche est un petit peu euh, décharnée. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment l'appel, c'est honnêtement, c'est cette pièce d'armure, c'est pour ça que je me la gardais pour après, c'est cette pièce d'armure qui m'a fait justifier euh, cette vidéo, en fait, qui justifie cette vidéo. C'est les épaulettes, la ceinture et, on va dire, cette protection, euh, ces jambières sur le latéral. C'est tout simplement, eh bien, ces formes de visage. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cela représente Alors attention, pas, j'aime pas aller dans la surinterprétation etc. Euh, on peut y aller, mais dans ce cas, il faut, il faut euh, émettre des guillemets, il faut, faut bien rappeler que c'est un point de vue, etc. Là, pour le coup, justement, je ne me, me lance pas dans quelque chose qui est... Là, on ne sort pas des sentiers battus, au contraire. Il y a, y a quand même une nouveauté, mais globalement, en fait, ces visages, ces espèces de visages humains, représentent une autre part d'Inarius. J'en parlais un petit peu avec Uldiciane, les descendants d'Inarius. Inarius et Lilith, ainsi que, ses partis, ainsi que leurs partisans, donc des démons et des anges, sont à l'origine de la naissance de l'humanité, avec les Néphalèmes, les Néphilim, qui sont, eh bien, du coup, les premiers mortels qui ont à, à arpenté le, le sol de sanctuaires, le monde de Diablo. Et au final, le Diablo de la licence, hein, pas le Diablo le démon. Et, et du coup, eh bien, ces, ces armures avec ces visages représentent c'est toujours associé en fait aux néphalem, aux premiers nés, aux euh, ancêtres, aux aïeux, euh, et du coup tous les noms qu'ils peuvent porter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez par exemple avec Diablo 3, vous aviez, vous savez, les les, les différents euh, catacombes des euh, ancêtres, enfin des des que vous pouviez trouver avec ces énormes têtes qui rappellent un peu le, les, les, les... Enfin, pas des concept art, mais les affiches promotionnelles de Prometheus, où vrai, avec ces énormes visages, ces énormes têtes qui étaient affichées. Eh bien, c'est un petit peu ça avec, euh, avec les Néphalèmes, sauf que la différence, c'est que généralement, ces têtes sont inexpressives. Ça fait très vraiment euh, grande, euh, je dirais, une, une espèce de grande statue, assez inexpressive. Euh, et au final, eh bien, ça, c'est vraiment raccord aux néphalem Diablo 3, avec Reaper of Souls, on va, aller, on va arpenter encore plus euh, des couloirs Nephalem, donc on le verra encore plus. Avec Diablo Immortal, il y a carrément euh, l'opposition le, entre euh, les ombres et les, et, euh, les, les immortels, du, du coup justement, chercher mais c'est les immortels. Et du coup, eh bien, on les voit directement, encore une fois, un peu plus leur architecture leurs tenues, leurs habits, etc. On voit encore une fois ces visages au niveau des armures et autres. Donc on a vraiment, ça c'est l'un de, souvent des facteurs, l'un des, des signes représentatifs des Néphalèmes. Donc voir cette tête sur les armures d'Inarius, je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien. La grande différence c'est que cette tête elle est très expressif, contrairement, à, contrairement au Néphalème. Alors là, pour le coup, c'est le moment où je vais partir un peu plus dans, dans l'interprétation, parce que, vraiment, les visages comme ça, assez serrés, assez sévères, c'est beaucoup plus euh, les humains que les anges ou les démons. Les démons, il peut y avoir des formes, mais ce ne sera pas les mêmes, ce ne sera pas des, des, des têtes humaines comme ça, c'est souvent des têtes, ou alors c'est vraiment des parodies et autres, et justement, on va y venir, puisque cette tête qui crie, qui a l'air euh, de crier, qui a l'air d'être en rage, Voir potentiellement aussi un petit peu en train de pleurer. Qu'est-ce que ça peut représenter Alors globalement, soit on va pas aller plus loin que ça et l'armure d'Inarius restera la même du début à la fin parce que <rire> ça coûte de l'argent de refaire un modèle, etc. Notamment en cinématique, donc il conservera ce modèle-là du début à la fin. Ça aurait pu être un... Je pense qu'on va plutôt être sur cette optique-là. Mais qu'est-ce que ça peut représenter Soit sinon il aura une autre, une, une autre tenue justement et, une tenue, euh, et cette tenue-là, justement, quand on libérera des enfers. Nous verrons à ce niveau-là, hein, là, le, le temps nous le dira, on peut pas, je ne peux, peux pas savoir avant. Mais par contre, qu'est-ce que cela peut représenter Globalement, Inarius, on le connaît pour différents points. Premièrement, Inarius, eh bien, il a eu peur de ses propres enfants. Il s'est rendu compte que les Néphalèmes avaient un pouvoir démentiel, un pouvoir exceptionnel, euh, qui allait échapper aux anges et aux démons et que du coup, eh bien, il a commencé à craindre que les néphalèmes, en gagnant de la puissance, puissent euh, révéler sanctuaire aux yeux euh, des cieux, hein, aux yeux des anges, aux yeux de ses compatriotes, ainsi que ceux des enfers. Et du coup, eh bien, le havre de paix, d'où le nom sanctuaire, hein, c'est Inarius qui a baptisé ce monde sanctuaire, l'idée d'un sanctuaire de paix dans cet éternel conflit, et eh bien ce sanctuaire se verrait euh, corrompu, se verrait bafoué, son autorité serait, serait mise en branle par une ingérence des cieux et des enfers. Donc il y a eu cette, cette peur qui a mené à une... à je une, dirais... Une, il a complètement psychoté hein, concernant, concernant ce qui pouvait arriver a, auprès de ses enfants et du coup il a choisi de nerfer ses enfants voire potentiellement même les tuer s'ils étaient récalcitrants en utilisant la pire monde pour réduire la puissance et l'impact des néphalèmes. Ça, ça a fait profondément enrager Lilith, qui voulait, qui était d'accord avec Inarius, mais elle voulait pas. Euh, bah déjà, elle voulait pas euh, faire du mal à ses enfants, mais surtout, Lilith, elle voulait utiliser les enfants, hein, les Néphalèmes, justement pour faire bouger les choses dans l'éternel conflit et supprimer un petit peu la menace que représentent euh, les cieux et les enfers. Donc, là où Inarius voulait être un petit peu passif, Lilith, elle voulait être très active, hein, voulait être euh, très agressive dans sa, dans sa politique. Même s'ils sont d'accord sur, le, sur la, la, le fond, la forme, pour le coup, il y avait un, une énorme différence. Et du coup, eh bien, il va y avoir ce conflit entre Lilith et Inarius qui est, va profondément euh, affaiblir et heurter, je dirais, les deux personnages. C'est surtout Inarius qui, euh, qui verra ce, cet épisode comme quelque chose de difficile. Lilith va ensuite se venger et euh, tuer les partisans d'Inarius, qu'ils dé qu soient démons ou anges d'ailleurs. Et finalement, Inarius va devoir bannir la femme qu'il aime... Et globalement, eh bien, vivre un petit peu tout seul en ayant nerf ses enfants et en se retirant un petit peu du monde pour surveiller un petit peu tout ça et faire en sorte que jamais les cieux et les enfers aient connaissance de sanctuaire, ce qui n'arrivera pas, bien sûr. Guerre du péché, tout ça, tout ça, vidéo sur guerre du péché. Donc, euh, ensuite, Inarius est enfermé, comme je l'ai dit, et Inarius, en étant enfermé, eh bien, va être torturé pendant des milliers d'années par Mephisto. Et à ce moment-là, eh l'armure peut représenter pas mal de sentiments à l'égard d'Inarius. Et il n'y a pas de bonne réponse, ça peut être un ensemble comme une seule, euh, un seul événement. Il y a cette espèce de guerre civile au sein de la troisième faction de l'éternel conflit, celle qui a choisi la neutralité, celle qui a choisi l'asile, qui a choisi aussi l'unité, alors que pendant ce temps il y avait les cieux et les enfers. C'est ce rêve qui lui a été arraché, cette souffrance, cette peine énorme d'avoir dû perdre une partie de ses partisans, une partie de ses enfants et la femme qu'il aime. On a également à côté de ça le rêve d'Inarius qui a été brisé avec finalement la révélation de sanctuaire aux yeux des cieux et des enfers et la guerre du péché qui, est, qui aboutit à la fin vers une invasion totale de, des hostes angéliques et des hostes démoniaques des armées infernales, donc au final, eh bien, Inarius aura fait tout ça pour rien, et en plus de ça, bah, finalement, il est envoyé en enfer et torturé par le seigneur de la haine, par beau-papa, hein, qui a pas trop apprécié ce qui se passe, donc au final, Inarius, eh bien, euh, il y a aussi cette peur et cette haine, finalement, qui, a, qui amène à une haine aussi de l'humanité, globalement, alors une haine... Dans le haine, il y a l'amour, hein, ça reste ses enfants, même s'il en a très peur et qu'il veut les, les combattre. D'où le combat contre Uldysiane, qui était un néphalème de seconde génération. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les néphalèmes. Et donc, eh bien, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter la souffrance, à la fois physique et psychologique. À la fois la peur, à la fois euh, la torture, donc la douleur, etc. Et, et c'est tout en étant toujours en écho, bien sûr, au néphalème. Puisqu'il est le père, il est le géniteur des néphalèmes en fait. Donc c'est assez intéressant et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce visuel. Au niveau de, du cou et du torse, là-dessus je ne serais, je pourrais pas vous dire. Après, il faut faire attention parfois à la surinterprétation. Bien sûr, quand on part dans ce genre de choses, il faut faire attention à la surinterprétation. Euh, je, je, je, personnellement, je ne reconnais pas, je reconnais pas quelque chose. Il y a, il y a aussi de la, du style... Voilà, pour faire une côté armure, pas juste une plaque, basta, il faut l'ornementer un petit peu. Mais globalement, ça sera intéressant de voir le rôle qu'Inarius aura à jouer dans Diablo 4. Mais quand vous avez un concept comme celui-ci, il est évident il est évident que le personnage, eh bien, on le verra dans Diablo 4. À la BlizzCon 2019, auquel j'avais pu aller, il disait pas de spoiler concernant Inarius, tout ça, tout ça, mais avec la cinématique qui est arrivée il n'y a pas longtemps avec ce concept art qui euh, annonçait aussi, hein, qui du coup était l'ambassadeur, hein, la tête, euh, l'affiche de la licence Diablo, c'est vrai que bah, Inarius devrait avoir un rôle à jouer à Diablo 4, alors attention à ne pas non plus aller trop loin, peut-être que son rôle restera mineur, mais forcément avec Lilith, euh, avec le retour de Lilith, on ne pouvait qu'imaginer euh, le, le retour de Roméo et de Juliette, hein. si Juliette est là, sans Roméo c'est pas la même, donc, euh, Inarius, est-ce qu'il sera libéré des enfers Est-ce qu'on le verra dans les enfers Est-ce qu'on le combattra Est-ce qu'il aura un rôle à jouer On faudra attendre euh, la moitié de l'année, on va dire. Il hein. faudra attendre cet été pour voir un petit peu euh, ce qui se passe sur Diablo 4. Mais voilà, en tout cas, je trouve que euh, son image est superbe. Je trouve que l'art euh, est magnifique. Euh, il, fait vraiment, il a été euh, magnifié aussi euh, dans la cinématique de Diablo 4, la dernière, où Inarius combat les, les, les, les armées démoniaques. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un très très beau visuel. Et je m'étais dit justement qu'il fallait en profiter pour, pour en parler un petit peu de ce, ce visuel. Voilà, j'espère que cette vidéo euh, assez courte vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Lexus Oui, salut C'est Mephisto euh, beau bon papa C'est beau bon papa Alors, je peux vous dire que le bas de sa tunique... Ouais, on s'est amusé, hein. j'ai fait appel à 2 à trois, trois artistes de rue, hein, de la street, de la L Street, pour s'occuper un petit peu de sa tenue, on l'a rebiboché et tout. Et puis je peux vous dire qu'il ah, il a pleuré comme un cochon, hein. ah oui, ah oui, on s'occupe bien de lui, ne vous en faites pas, on, on s'occupe très bien de lui en enfer, voilà. Bisous, hein. Oubliez pas les réseaux sociaux, tout ça, tout ça.